Assassin Templier, salut à tous et bienvenue sur la Assassin's Creed Experience, c'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui puisque l'on va parler d'un leak qui est apparu... Il euh, n'y a pas très longtemps sur Reedit, qui est un forum plutôt tourné anglophone euh, et qui est assez fiable puisqu'il y a certaines infos et certains leaks des précédents Assassin's Creed qui avaient fait apparition euh, sur Reedit. Euh, du coup voilà, nous on considère ça comme plutôt fiable, après évidemment ça reste des rumeurs, ça reste des leaks, vrais ou pas, donc tout est à prendre avec des pincettes. Ce leak concerne donc Assassin's Creed Adder, il se déroulerait après Assassin's Creed Origins et on suivrait l'assassin Amunet, donc Aya, la femme de Bayek. Pour les nouveaux et pour ceux n'ayant pas joué à Assassin's Creed Origins, Aya est la femme de Bayek dans le jeu et c'est celle qui euh, a fondé avec Bayek la confrérie des assassins ou plus précisément ceux qu'on ne voit pas. A savoir que Amonet euh, est connue dans le lore de la série et par les fans pour avoir assassiné Cléopâtre ou du moins l'avoir aidé à s'assassiner elle-même. Donc cet épisode Assassin's Creed Adder se déroulerait juste après Assassin's Creed Origins. Ce nouvel Assassin's Creed suivrait euh, donc Aya et Bayek euh, pendant les 14 années qui ont suivi la création de la confrérie des assassins. Souvenez-vous pour ceux qui ont joué à Assassin's Creed Origins, Bayek et Aya se sont séparés. Bayek est resté en Égypte antique, quant à elle, Aya est partie en Rome antique pour fonder la Confrérie des Assassins. Apparemment, le système de la Confrérie fera son grand retour, donc un peu comme dans Assassin's Creed Brotherhood et Assassin's Creed Révélation pour ceux qui l'ont joué, mais avec quelques petits ajustements, y compris un système de classement qui permettrait à nos assassins de gravir des échelons. On apprend également que Bayek jouera un rôle de soutien dans le jeu et sera jouable dans certaines missions, un peu comme Assassin's Creed Origins où euh, on alternait entre euh, des missions avec Bayek, même si le jeu était essentiellement centré sur Bayek, mais il y avait 2-3 missions avec Bayek qui étaient quand même très sympas. Les deux studios de développement à l'œuvre seraient Ubisoft Québec qui a donc euh, créé Assassin's Creed Odyssey et Ubisoft Montréal qui est la maison mère de la franchise. Donc les amis, euh, moi je suis réjoui de cette annonce parce que ça voudrait dire qu'on retournerait vraiment dans un pur Assassin's Creed avec vraiment la confrérie des assassins, euh, très centrée sur les assassinats, la discrétion, le retour donc de la lame secrète, de la confrérie avec une gestion un peu plus intelligente et un peu plus poussée que ce qu'on avait dans la révélation et Brotherhood. Donc moi je trouve que c'est du tout bon, euh, ça correspond effectivement aux leaks qu'on avait eu, donc à savoir Égypte antique, Grèce antique et Rome antique. Moi personnellement, euh, c'est vrai que j'attends énormément là pour le coup, ça m'a foutu une hype de malade parce que rejouer Amounette euh, et revoir Bayek, mais euh, voilà, moi je, je, je pouvais pas être plus heureux que ça. C'est vraiment deux personnages qui, moi, m'ont énormément marqué, à savoir que Origins, c'est vraiment mon épisode préféré. Donc euh, voilà, revoir ces deux personnages-là avec leur histoire qui est très compliquée, qui avait été vraiment superbement bien abordée dans l'épisode principal et dans les DLC, donc The Hidden Ones et euh, La Malédiction des Pharaons. Euh, moi, perso, j'avais vraiment surkiffé euh, ces deux DLC. Surtout le DLC centré sur ce qu'on ne voit pas. Où on apprenait vraiment les bases de la création de la confrérie, avec vraiment les prémices euh, de ce que nous, on connaît aujourd'hui en tant que vraiment confrérie établie dans le monde entier. Pour l'instant, moi je suis vraiment vraiment très très chaud, à voir comment ça évolue, si c'est confirmé ou infirmé, connaissant Ubisoft, ils vont rien dire et ils annonceront la chose officiellement euh, courant 2019. Et vous, amis assassins, est-ce que cette annonce vous réjouit Ou est-ce que vous auriez plutôt voulu partir au Japon ou chez les Vikings Je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires, juste en dessous. Sur ce les amis c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, on y répondra. C'était Val en direct de la Assassin's Creed Experience, salut à tous.